You Glory, tout est sous contrôle. Euh, bah écoute, le, le titre original, en fait, Fred, c'était The Gun Seller, et je pense que tout est sous contrôle pour une fois, la traduction, euh, on y gagne. Bonjour les gens, donc on va vous parler aujourd'hui d'un bouquin de Hugh Glory. Hugh Glory, vous connaissez, c'est euh, l'acteur qui incarne le Dr House. Comment j'ai découvert ce bouquin Je m'en souviens très bien. Alors, il y a un petit village de... par chez moi, je vous tairai le nom. Bon, en fait, ce n'est pas une boîte à livres. Vous connaissez peut-être le c'est des boîtes à livres. C'est un ancien préau d'école qui est une bibliothèque à ciel ouvert. Donc, on y va, on prend des bouquins, on en remet. C'est un petit peu caché euh, et c'est très bien comme ça. Et en promenant mon regard dans la, cette énorme... C'est vraiment une bibliothèque euh, entière. Je me suis dit, ben, pourquoi pas Qu'est-ce qu'il a fait J'aime bien cet acteur, j'aime bien son personnage, donc euh, bah, j'ai découvert et j'en suis vraiment ravi. Une des questions que je me posais, c'était euh, en regardant Doctor House, on a tous vu la série ou presque, sinon... Bah, vous allez voir la série, puis vous revenez après, sinon vous n'allez pas comprendre. Il bon, n'y a que Fred. Il y a un mec qui n'a l'a pas vu, c'est Fred, en fait, il est là. Donc, euh, si tu veux, tu as un personnage ex excellent, Fred. C'est le Dr. House. Et la question que je lui posais, c'est est-ce que le personnage écrit comme ça euh, ou est-ce que l'acteur qui, qui donne tel naturel, il euh, a mis sa patte en lisant le bouquin qu'il a écrit, parce que oui, euh, Hugh Laurie, donc, il est acteur, il est aussi euh, scénariste, il est aussi musicien. Au passage, je conseille le CD qui s'appelle euh, Let Them Talk. Il y a aussi un DVD sur l'histoire du blues, parce que dans la série, quand il joue de la musique, quand il joue du piano ou de la guitare, c'est pas les mecs qui font semblant d'eux, il en joue euh, vraiment. Bref, donc, est-ce que euh, de la poule ou de l'œuf quand on lit son bouquin, il y a tout l'humour noir, mordant, le décalage, tout ça, que l'on retrouve. En fait, ça n'a pas répondu à ma question, parce que je ne sais pas si en fait euh, c'est son personnage qui a influencé sur son écriture, euh, ou inversement. Bref, peu importe. Le synopsis, c'est un polar, hein, j'ai oublié de le dire, c'est quand même l'essentiel, c'est un polar, c'est très simple. Euh, le héros principal, je crois qu'il s'appelle... Thomas, c'est pas grave, sinon on s'en fout, peu importe, le héros principal, donc c'est un ancien des services, au qui on propose de tuer quelqu'un, donc on contrat sur euh, un riche euh, banquier londonien. Et plutôt que d'exécuter le contrat, donc première chose, il est bien, il fait pas le contrat. Deuxième chose, il dit, je ben, j'ai quand même prévenir le mec, il y a un contrat sur sa tête. Et euh, ben, l'enfer est pas avec de bonnes intentions, et c'est là que ça part en sucette, ça part vraiment en sucette. Donc, c'est bien foutu parce que comme tous les polars, quand on commence à le lire, on a envie de connaître la fin. C'est bien foutu aussi parce que tout au long du récit, il y a des petits endroits où on ne comprend pas. Vous Il y a ça qui n'est pas expliqué, il y a 2-3 trucs qui vous chiffonnent. Mais comme on est emporté dans le récit, ben on n'y fait pas gaffe. Et à la fin, à la fin, tous ces petits trucs, alors je ne l'ai pas relu, je vais peut-être un jour le relire pour voir s'il si y a vraiment tous ces petits trucs que, qui sont laissés en suspens qu'on retrouve. Je pense qu'on doit tous les retrouver et dans les dernières pages... Bah en fait, tout s'explique, tous les petits trucs qui étaient en suspens euh, s'emboîtent se, parfaitement et en fait, tout est sous contrôle alors que ça semble être le chaos euh, le plus euh, total. Bref euh, Lisez-le, je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire, sachez que ça existe. Hein. Euh, C'est un gros pavé mais vraiment ça se lit euh, super facilement. L'MGM a acheté les droits, j'attends qu'il fasse le. Pour une fois j'attends de voir un film à partir d'un bouquin parce que euh, il est un petit peu daté. C'est-à-dire que euh, les technologies, les téléphones à clapper et tout ça, euh, on voit que ce n'est pas contemporain, donc il y aura peut-être mise à jour à faire si un jour un film le sort. Mais en tout cas ça vaut son petit cacahuète. Donc euh, bah, autant de bonnes occasions, d'y jeter un œil, euh, voir les deux. Voilà. Au revoir les gens